Ben, bonjour à tous, euh, aujourd'hui on va parler un petit peu de clavier, euh, disposition clavier, tout ce qui tourne autour de ça. Euh, rapidement je vais parler de l'historique des dispositions de touches dans, sur les machines à écrire, ensuite on parlera un peu des avantages d'avoir un clavier ergonomique et enfin je vous donnerai quelques conseils. Alors en fait, jusque dans les années 1870, euh, la disposition des machines à écrire, la disposition des touches dans les machines à écrire était en ordre alphabétique. En fait, c'était un piano, euh, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Et euh, Scholl euh, a créé une nouvelle machine à écrire, des, a fait des prototypes. Et en 73-74, euh, on arrive avec une, euh, la Remington, c'est LA machine à écrire qui a, qui a été commercialisée, qui a, qui a eu du succès, euh, avec un QWERTY. Et on peut se poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait En fait, quand vous cherchez sur, sur Internet, il y, y a plusieurs raisons. Une des raisons euh, que les gens avancent, c'est euh, en fait, pour des raisons mécaniques, pour ne pas que les touches, euh, les, touches se tou les barres des touches se, se, se, comment dire, se touchent. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Quand vous regardez les, les diagrammes les plus utilisés en anglais, et le deuxième digramme le plus utilisé en anglais est ER, et en fait, c'est celui qui est le moins optimisé sur une machine à écrire. Une autre raison qu'on entend souvent parler, c'est pour taper lentement. En fait, la dactylographie a commencé dans les années 1880. Donc, en fait, ce n'est pas du tout ça la raison. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que début 70, il fait un prototype. Le fait un prototype, donc en alphabétique. Et il y a un client qui lui dit bah, « Moi, je voudrais bien taper des nombres et un petit peu de ponctuation parce qu'en fait, je veux taper du morse. » Donc il propose une disposition clavier avec des chiffres. Donc il décide de mettre une rangée de 1, de, de nombres tout en haut. Et puis en fait, il décide d'avoir bah, une rangée de voyelles et de laisser en ordre alphabétique le reste des consonnes. Et en fait, il y a eu des retours par l'utilisateur et on arrive au QWERTY. Alors qu'est-ce que l'utilisateur a demandé euh, le premier truc qu'il a demandé, c'est euh, bah, le T, c'est une lettre très, très courante. Est-ce que tu peux me le mettre avec les, mêmes, euh, avec les mêmes voyelles, au même niveau que les voyelles au milieu Ensuite, le Q, bon, on n'en a un peu rien à faire en anglais, euh, tu me le mets en haut à gauche. Le I, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, il n'y a une... pas de 1 ni de 0. Euh, le 1 se tape avec I, le 0 se tape avec le, le O. Et en fait, il demande à avoir le I à côté du 8. Ben, on est en 1800. Et pour taper des, des, des dates, c'est plus sympa. Euh, dernier point, c'est le S. Euh, en fait, SE en morse américain, c'est pareil que Z, c'est très proche. Et en fait, il demande à ce qu'il soit à côté. Globalement, ça, c'est les principales raisons qui ont fait qu'en 73-74, quand la Remington est sortie, on a le QWERTY. Et globalement, le QWERTY, ce QWERTY-là, ce n'est pas tout à fait exactement le, le QWERTY terminal, mais il vient de là. Alors maintenant, on se met en 1874, et puis on regarde un clavier de nos jours. Et en fait, il y a trois choses, trois choses qui, qui, qui sont restées, en fait. Le, le, le layout, en fait, le, la disposition QWERTY. Euh, mais deux autres choses sont restées. Euh, le fait que les, les touches, les colonnes des touches sont décalées euh, et aussi euh, le, la, rangée, euh, la rangée des touches n'est pas sur le même plan. Euh, votre clavier, il est en, en hauteur, généralement. Les deux dernières raisons, en fait, elles viennent de la machine à écrire, mais en fait, on n'en a rien à faire hein, sur un clavier d'aujourd'hui. Alors maintenant, on va, essayer, on va passer au clavier ergonomique et essayer de comprendre... Pourquoi on veut un clavier ergonomique Quels sont les avantages d'un clavier ergonomique ben, Il y a deux raisons principales. Être plus rapide, euh, plus rapide à taper du texte en anglais, euh, en français, en ce que vous voulez, en, euh, du code. Et puis utiliser votre ordinateur, programmer, faire des raccourcis de clavier, des choses comme ça. Deuxième raison, euh, euh, pourquoi on veut un clavier ergonomique C'est pour être plus confortable, euh, pour ne pas avoir de, tout, de troubles musculo-squelettiques ou ce genre de choses. Alors là, je vais essayer de définir globalement les caractéristiques d'un clavier ergonomique. Euh, la première grande caractéristique, c'est l'accessibilité optimale des touches, et notamment des touches les plus fréquentes, mais aussi des touches un peu moins fréquentes. Euh, le deuxième, ça, c'est vraiment pour la rapidité, pour la vitesse principalement, et un peu pour le confort aussi. Deuxième point, ben, que les colonnes et les rangées soient orthogonales, et que le, globalement, le clavier soit symétrique. Personnellement moi j'ai pas huit euh, doigts à la main droite pour taper sur le numpad. Euh, donc on a des mains complètement symétriques, le clavier doit être symétrique. Et enfin, alors ça c'est vraiment pour des raisons de confort que le clavier soit le plus plat possible ou épais pour pas avoir de problème sur les tendons. Maintenant on va parler un petit peu de disposition type QWERTY, AZERTY versus euh, les, les, les compositions type ergonomique. En fait, il y a trois grands principes que Dvorak euh, a, a donné. Euh, la première, c'est que les touches les plus utilisées euh, doivent être sur la, sur la rangée du milieu, la, la homero. Ensuite, un peu moins utilisées au-dessus, sur la rangée du haut, et après encore moins utilisées sur la rangée euh, du bas. Euh, pourquoi on fait ça euh, bah, C'est pour optimiser la, la distance, euh, le, le geste à faire pour les doigts. Si vous regardez, je fais une comparaison là en bas, hein, entre l'azerty et le Bepo. C'est pareil entre du QWERTY et du, du Dvorak. Euh, en fait, on se rend compte que sur du Bepo, quand vous tapez en français, 70% des lettres sont sur la en rangée du milieu. Quand vous êtes en azerty, seulement 23%. Donc en fait, quasiment tout le temps, vous allez devoir faire des efforts pour vos doigts alors que pour le bepo vous n'allez pas en faire. Il y a un benchmark qui s'appelle sur partorque.com et qui, qui, qui, qui sert de benchmark pour les dispositions de clavier. Et en fait, on se rend compte que généralement, il y a à peu près 25 à 30 de différence entre un non-optimisé et un ergonomique. Et c'est l'ordre de grandeur théorique de vitesse que vous pouvez gagner. Deuxième point important pour Dvorak, c'était que les doigts, les doigts, pour les 10 grammes les plus fréquents ou les trigrammes les plus fréquents, on n'utilise pas les mêmes doigts. Donc ça, c'est pour de la vitesse. Et le dernier point, c'est l'alternance entre main gauche et main droite. Ça, c'est plus pour du confort. On va voir trois, trois layouts. Il y en a plein d'autres, mais on va en prendre trois. Il y a le Dvorak, donc, qui est arrivé en 1936 fait par Auguste Vorak, euh, qui est une disposition euh, complètement euh, optimisée pour de l'anglais. Alors Par contre, elle change tout hein, par rapport à du QWERTY. Euh, ça, c'est un peu son, son défaut, on va dire. Et l'autre défaut, c'est que vous ne pouvez vraiment pas faire de, de, de caractère accentué. Le deuxième, c'est le BEPO. BEPO, c'est la même chose que le Vorac, mais pour du français. Euh, alors, une petite nuance près. C'est pour l'anglais. Euh, ça n'a pas été optimisé pour l'anglais, mais c'est pas si mal. Pourquoi c'est pas si mal Parce qu'en fait, en anglais, euh, les quatre consonnes les plus utilisées, plus les voyelles, euh, c'est les mêmes qu'en français. Donc votre homo, globalement, est assez proche. Et voilà. Et donc, en fait, c'est pas si mal pour de l'anglais, même si ça n'a pas été fait euh, pour cela. Le dernier point, c'est le colmac. Donc, euh, il, il a été fait dans la même logique euh, que les trois règles que j'ai précédemment dit. Euh, sauf qu'il en rajoute une en disant on essaie de changer le minimum de choses par rapport à du QWERTY. Euh, donc c'est plus facile à apprendre. Euh, et il y a même une, un apprentissage en Tarmac. Ça s'appelle Tarmac. En cinq étapes, vous pouvez changer deux, trois touches de votre clavier. Et, euh, et vous pouvez apprendre plus facilement ça. Euh, ça peut taper de l'international, des langues internationales. Malheureusement, c'est très, très mal optimisé. Euh, maintenant je vais vous parler un petit peu euh, bah, des, de quelques claviers ergonomiques, euh, moi que je considère ergonomiques. Euh, ceux de gauche sont plutôt euh, des assez vieux en fait, et ceux de droite plus récents, et personnellement moi j'ai utilisé ceux du haut. Donc le premier c'est le Type Matrix, euh, c'est un clavier qui, euh, qui ressemble à un clavier de, de portable. Euh, Qu'est-ce qu'il a de, de particulier bah, Il est très orthogonal, ça, si vous regardez, il est vraiment très orthogonal, et pas complètement symétrique. Euh, mais il, fait, euh, il a une chose, c'est que le, entrée, le backspace est au milieu, avec un doigt fort, l'index. Euh, et euh, le shift est au niveau de la home row, euh, ce qui est assez pratique. Euh, ensuite, euh, je vais vous par parler du Kinesis Advantage, qui a un vieux clavier, euh, 91, et en plus il reprend des de, de vieux modèles d'avant. Alors lui, il est particulièrement symétrique, et puis il fait euh, pas mal la part belle au, au, comment dire, au, à l'utilisation du pouce, euh, faire des choses sur le pouce. Et les deux droites sont beaucoup plus récents. Et euh, ils ont deux caractéristiques, enfin une caractéristique, ces deux claviers, c'est qu'en fait ils sont programmables. Euh, il y a un Arduino en dessous et donc vous pouvez le programmer. Donc ça c'est assez sympa. Donc il y a le Keyboard I.O. modèle 1 en haut et le Ergodox Easy en bas. Alors personnellement je préfère le Keyboard I.O. Alors la raison c'est que globalement toutes les touches sont vraiment euh, accessibles, notamment les touches du, du pouce. Euh, et l'autre point, c'est que à la paume de la main, vous pouvez avoir une touche type fonction qui est vraiment très pratique. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils. Alors le premier, euh, bah, apprenez à taper en fait. Euh, moi, j'hallucine de voir le nombre de gens, développeurs, euh, voilà, qui n'ont jamais appris à taper à l'aveugle euh, avec 10 doigts. Euh, vraiment, c'est mon plus gros conseil. Et pour faire ça, je vais vous dans, je, en donner trois conseils. Le premier, euh, bah juste masquer vos touches en fait, avec des autocollants. Euh, vous verrez, c'est vachement plus dur hein, à taper quand vous n'avez pas les autocollants, même si vous pensez euh, que, vous, euh, que vous tapez sans regarder votre clavier. Le deuxième conseil, euh, bah changez de clavier. En fait. euh, Achetez-en deux ergonomiques parmi ceux que je vous ai donnés ou proches. Euh, achetez-en deux. Alors surtout vous achetez des blanks. Hein. Enfin vous achetez pas avec des inscriptions dessus. Hein. Euh, là ça sert vraiment à rien. Euh, et en plus achetez-en des programmables. Alors pourquoi je vous dis des pro programmables ben, je vous donne deux exemples euh, que moi personnellement j'utilise. Le premier c'est euh, je sais pas si vous avez déjà remarqué mais sur un clavier il y a plein de touches et il y en a qui sont tapées et d'autres maintenues. Euh, donc, les tapés, c'est quasiment toutes les touches. Et les maintenues c'est les modifieurs, les euh, contrôles ALT, euh, genre de touche. Et en fait, ce que vous pouvez programmer, c'est euh, avoir euh, pour une même touche, euh, une touche maintenue et une touche tapée. Donc, par exemple, dans cet exemple-là, euh, la touche A, complètement à gauche, si je tape dessus et je la relâche, je vais avoir A. Par contre, si j'appuie et je vais appuyer sur le E, je vais faire un super E. Et franchement, avoir euh, tous les modifieurs sur la Home Row, c'est vraiment agréable pour un programmeur. Je sais pas enfin, si vous utilisez, euh, enfin, sans doute vous utilisez euh, un IDE, mais euh, généralement les raccourcis, les CTRL, SHIFT, ALT, machin, euh, ils sont assez durs à faire. Le deuxième conseil, c'est euh, par rapport à la touche fonction. Donc, Je vous ai parlé, moi je tape sur un clavier I.O. et donc j'ai à la paume de main, je peux appuyer sur, sur fonction très rapidement. Et moi, ce que je me suis fait, je me suis fait un layer à moi, euh, complètement custom. Et à droite, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait toutes les touches pour naviguer très rapidement dans un fichier. Donc j'ai les hauts, bas, gauche, droite, contrôle gauche, pour aller de mot en mot, contrôle droite, euh, des home, contrôle home, début du fichier, ce genre de choses, les search. Donc à droite, je, je peux naviguer très très rapidement dans un fichier. Et à gauche, je me suis mis tous les raccourcis clavier euh, les plus fréquents. En fait, sur la ligne du haut, euh, j'ai plutôt les raccourcis clavier que vous allez avoir dans le menu File de vos applications. Donc les CTRL-O, T, S, CTRL-F4 pour fermer les euh, F4 et puis euh, ALT-F4. Donc vous avez ça en haut. Et ensuite, euh, celui du milieu, j'ai plutôt euh, tout ce qui est euh, Edit. Donc les euh, CTRL-C, V, X. Euh, voilà. Donc ça, c'est deux points. Après, vous avez plein de vous pouvez faire plein d'autres choses. mais C'était pour vous donner deux exemples. Bon, Le dernier point, ben, là, c'est un peu le graal. Hein. C'est changer de disposition clavier. Euh, les raisons qui peuvent vous pousser à faire ça, j'en ai déjà un peu parlé, c'est soit le confort, la vitesse, mais réellement, on va dire, la raison derrière, euh, soit vous avez mal aux mains. Moi Je connais quelqu'un qui, qui a commencé à, à taper sur du bépo qui a plus mal aux mains, et il avait vraiment mal aux mains. Euh, L'autre raison, c'est la vitesse. Alors Par contre, sur la vitesse, euh, si vous voulez faire ça, euh, vraiment, il faut que vous soyez conscient que vous allez, ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire en deux, en, en deux minutes. Bon, alors, laquelle choisir Alors déjà à droite, j'ai mis, euh, j'ai mis les scores euh, patorques euh, des différentes euh, dispositions euh, clavier. Donc le plus élevé, c'est le, le mieux. Euh, alors, quel, laquelle choisir euh, Alors, soit vous n'êtes pas prêt à tout changer. Euh, bah, le Colmac, franchement, le Colmac, il est assez pragmatique. Euh, ça ne change pas tout, tout depuis un QWERTY. Malheureusement, ce n'est vraiment pas optimisé pour, pour des langues accentuées. Euh, donc, euh, ce que je vous conseille, c'est euh, de modifier les ALGR, peut-être faire des choses sur votre clavier, genre des double tapping ou, euh, ou avoir certaines touches accentuées en plus sur votre clavier. Si vous êtes prêt à tout changer, vous tapez en français et en anglais euh, le Bepo ou le Vofrac. En théorie, le brofrac hein, qui est imprononçable, hein, c'est vraiment dur, hein, euh, est plus optimisé, et notamment est plus optimisé pour de l'anglais en plus, alors qu'il était fait à la base pour du français. Et si vous ne tapez pas du tout, enfin, euh, vous ne tapez qu'en anglais, du dvorak ou du MT Gap, qui est a priori euh, le plus optimisé quand vous tapez en anglais. Un petit retour d'expérience sur ma migration en Bepo, enfin sur un clavier ergonomique. C'est vraiment plus confortable. Voilà, Vous tapez à 10 doigts, c'est vraiment très agréable. Vous êtes un peu plus rapide. Alors, Vous n'allez pas à faire x2 sur votre vitesse. Vous êtes un peu plus rapide. Je pense que c'est plutôt de l'ordre de 10, 20 Moi, Je pense que c'est à peu près de cet ordre-là. Vous êtes plus rapide à taper du texte, mais vous êtes aussi plus rapide... Pour, pour naviguer dans un fichier, typiquement en faisant euh, toutes les fonctions, c'est plus, plus simple. Euh, pour l'apprentissage, bah, c'est long. Euh, et euh, Le seul conseil, c'est euh, persévérer. Euh, moi, personnellement, j'ai mis pendant deux mois, je faisais des petits exercices de 15 minutes tous les jours. Euh, vous avez plein d'outils sur Internet euh, gratuits euh, là-dessus. Et euh, ensuite, au bout de deux mois... Je, je suis passé euh, au travail avec. Au bout de trois mois, j'étais à peu près, euh, ça allait à peu près bien. Au bout de six mois, euh, j'étais en vitesse de croisière. Euh, dernier slide, un petit bonus. On euh, peut prendre une photo, ça c'est mon layout euh, perso. Donc ça vous donnera des idées de, de, de, de quoi faire. Ben merci beaucoup de, de m'avoir écouté. Euh, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas, je serai dans le coin, j'irai au stand de SG. Euh, juste après, et puis vous pouvez m'interpeller quand vous voulez. On peut peut-être faire quelques questions, parce que comme on a avancé, le prochain est à 30, bah, euh, de... Pas de soucis, si vous avez des questions. Euh, bah, Vas-y. On a un, micro, ou... a un micro pour les questions bah, Je répéterai, c'est pas grave. Euh, tu as abordé les dispositions d'un point de vue euh, de texte. Oui. Niveau programmeur, que tu as... En fait, alors niveau programmeur, euh, alors, le Dvorak, il y a une version légèrement programmation. Euh, donc, euh, clairement, ce n'est pas un souci. Euh, le, Qwerty, le, le Call Mac, euh, il était optimisé pour, du, euh, pour euh, taper en anglais et pour programmer, pas pour les autres langues. Les autres langues, ça est plutôt, vous pouvez taper des accents. Euh, mais après, honnêtement, même du Bepo qui n'a pas été fait pour ça, ça marche plutôt bien, en fait. Euh, et après, euh, bah, faites, euh, voilà, comme ce que j'ai fait sur la touche fonction, euh, faites vos raccourcis à vous. Euh, là, vous le voyez, euh, vous le voyez pas forcément super bien, mais j'ai un entrée au niveau du pouce à droite. Bah, j'ai un contrôle shift entrée qui me permet d'avoir le raccourci clavier euh, très rapidement pour faire la complétion dans IntelliJ. Euh, bah, ça, c'est pratique, mais c'est super spécifique parce que, parce que moi, j'utilise IntelliJ euh, et que je l'utilise souvent. Donc, j'ai envie de vous dire, pour le programmeur, mais prenez un clavier programmable, enfin prenez une disposition et après, prenez un clavier programmable et faites vos raccourcis qui, qui vous plaisent. Quoi. Ouais. Est-ce que justement, c'est -ce que la question que je me posais par rapport aux raccourcis dans les applications que on... Je posais la question aussi euh, par rapport aux raccourcis dans les applications est-ce que trouver un clavier euh, qui est orienté saisi dans un langage ou une langue naturelle ne ouais. euh, risque pas d'être compliqué à utiliser, quand on, surtout quand on utilise plusieurs applications euh, au niveau des raccourcis applicatifs non, bah, moi, typiquement, j'ai remis tous mes raccourcis applicatifs les plus courants. Ceux que j'ai à gauche, globalement, c'est les plus courants. Après, effectivement, ce qui va se passer, par exemple, vous tapez sur du Bepo, bah, le CTRL-C, il se fait à deux mains. Il ne se fait pas que la main de gauche. Et ce qui peut être un pas enfin, qui n'est pas forcément naturel si vous utilisez une souris à droite. Donc, une des raisons pourquoi j'ai remis les CTRL-C, V, euh, X à gauche c'est euh, pour pouvoir l'utiliser d'une main et généralement on l'utilise avec une souris. Mais ça, j'ai envie de dire, euh, ouais, pro, si vous avez vraiment ce point-là, le colmac, typiquement le colmac, il est parti du principe pour ne pas enlever trop de touches sur QWERTY et a laissé euh, les, les, les mêmes lettres en bas à, droite, à gauche, les X, V, Z, euh, C, il les a laissées au même endroit à cause des raccourcis clavier. Mm -hmm. euh, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, à peu près. Tu as gagné du, du temps avec ton clavier perso. Oui. Quand tu es sur un portable, quand tu es sur le, le, le, le clavier du voisin, finalement, tu perds du temps ou ça va Alors, euh, ça en fait, une hein. disposition clavier, c'est un peu comme une langue. Si, si vous apprenez euh, une langue, bah, ça met du temps et après, euh, voilà, c'est facile. Moi, personnellement, j'ai fait vraiment le choix de taper en bépo il y a 10 ans et, euh, et de plus faire d'Azerty. Et effectivement, quand je vais sur un clavier azerti euh, je galère. Maintenant, je galère, mais c'est comme si je ne parlais plus ma langue maternelle pendant dix ans. C'est exactement pareil. Donc taper, j'arrive à peu près à taper les lettres, ça c'est pas un souci, c'est plutôt tout ce qui est autour des lettres, qui c'est est un peu dur. Après moi, ce que je fais personnellement, c'est que je mets deux claviers sur mon PC. Comme ça, s'il y a du père ou il y a quelqu'un qui vient, il prend l'autre clavier et moi je prends le mien. Et effectivement, pour le portable, bah, moi j'utilise enfin, un portable, mais j'ai toujours mon clavier à côté. Et je, je ne tape plus réellement sur un portable. Alors moi, moi j'avais une question sur les, les claviers virtuels mmh. euh, que tu vois sur téléphone mobile, est-ce que là aussi tu as changé la disposition ou tu as... Non, alors euh, je me suis posé la question, on peut le faire, et en fait ce qui est assez drôle, c'est que ben, moi, ça fait 10 ans que je tape en Bepo, mais en réalité, je ne sais, comme j'ai appris euh, vraiment en tapant sans regarder, euh, vu que de toute façon, en Bepo, euh, y a rien à, ça n'a rien en commun avec l'Azerti, en fait, je ne sais pas où, sais pas où est euh, euh, la lettre physiquement. Donc, en fait, j'étais très perturbé en mettant du Bepo. Euh, je, en fait, je ne m'y retrouvais pas parce que euh, sur, quand vous tapez sur un vrai euh, clavier, ben, je, je ne sais pas où est la touche. Je sais la taper, mais je ne sais pas vraiment où est la touche alors que quand vous êtes sur un téléphone, vous regardez. Et donc, je suis resté en AZERTY, euh, basiquement, en fait, sur mon téléphone. Okay. Sur téléphone, tu n'as pas considéré des systèmes de saisie alternative comme x ou... Alors, j'avais regardé un petit peu les choses SwiftKey, ou des choses comme ça. Euh, en théorie, je pense qu'on peut faire sur téléphone des choses bien plus optimisées. Mais honnêtement, je ne tape pas non plus beaucoup à mon, sur mon téléphone, donc non, je n'ai pas, pas creusé. truc, C'est plus une expérience qu'une question. Mmh. Euh, j'ai récemment acheté un Keytron euh, qui est un clavier ergonomique fin, mécanique, euh, avec des touches entièrement plates. Mmh. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à me mettre à l'aise dessus parce que le fait que les touches soient plates... Euh, empêche finalement mes doigts naturellement de s'orienter On ne sent pas la différence entre quand on est au centre ou sur le côté de la touche Ah non, il y a des... Euh... Euh, D'accord, après moi personnellement, alors moi j'ai tapé sur un Time Matrix où c'est très orthogonal, euh, et je me suis rendu compte que mes doigts s'étaient vraiment positionnés euh, pour que ce soit parfaitement droit. Et ouais. quand je suis passé sur le keyboard I.O. qui est plus naturel parce que les touches sont légèrement, si, je ne sais pas si vous le voyez, mais elles sont légèrement décalées les, les, euh, les doigts du milieu. La surface de la touche elle reste quand même un petit peu euh, incurvée. Tout à fait. Ah, elles Alors sont là, incurvées. le problème, c'est la surface réelle de la touche sur une surface ah, oui. plate. Ouais. Je me suis rendu compte, euh, c'est la première fois que ça m'a, d'avoir un clavier comme ça. Mmh. Ça avait du coup un effet, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait peut-être aussi eu ce genre d'expérience. Et c'est difficile d'être précis dans la saisie parce que le doigt ne se remet pas naturellement. En, en, en fait, fait si toucher. vous regardez sur le keyboard io, juste pour info, en fait toutes les touches sont différentes oui. et sont toutes différentes. Euh, elles ont été faites pour les différents, euh, ce qui n'est pas le cas par exemple sur un, un Ergodox euh, Easy, ouais. euh, où c'est plutôt des touches standards, euh, voilà. sur, le, sur le keyboard I.O. toutes les touches sont différentes, vous ne pouvez pas interver intervertir deux touches, et ce qui fait que c'est très naturel. Mais ce qui m'a fait bizarre, c'est que c'était tellement naturel que j'avais pris l'habitude à ce que mes, mes doigts soient, soient placés vraiment de ligne droite, alors que naturellement, ils ne sont pas comme ça. Donc notamment sur les touches avec l'auriculaire complètement à droite, des fois je tapais la touche du dessus et pas la, la touche de la Home parce que c'est légèrement décalé, mais bon, après on s'y fait. Enfin en tout cas, enfin, pas sur les touches plates, mais sur un keyboard AIO, voilà, on, on s'y fait. Bon ben bah, j'espère que ça vous a plu Merci. et puis euh, suivez un des conseils, ciao.